Et eh bien salut à toutes et à tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Je ne peux pas faire mon intro habituel au taquet Alors je suis en forme les gars je suis en forme mais je suis malade <rire> Alors vous inquiétez pas ça peut pas être retransmis en vidéo C'est pas contagieux mais voilà j'ai un petit rhume et c'est terrible Alors les amis j'espère que vous allez bien Installez vous confortablement à bord de mon camion euh, Avec ma voix virile finalement du coup on en profite pour une fois que j'ai une voix virile Là pour une mission rapide donc c'est un Ford mais c'est pas mon camion encore une fois J'ai euh, préféré prendre une mission rapide parce que euh, c'est toujours plus intéressant pour avoir plus de possibilités C'est un petit trajet qui nous attend euh, on est en Croatie, en tout cas on va en Croatie si je dis pas de bêtises, on va transporter euh, du euh, gasoil euh, et euh, c'est un trajet en soirée et nuit, voilà pour changer un petit peu ça fait toujours du bien, euh, la vérité c'est que j'ai pas fait exprès, donc euh, donc voilà j'espère que ça va vous plaire, le retour de la caméra évidemment par rapport à la dernière vidéo Eurotruck, donc là voilà c'est de la découverte je sais pas du tout où on est, hein. clairement on n'est jamais allé ici euh, ça fait longtemps que j'ai pas roulé aussi, alors s'il te plaît frérot attendez pourquoi je suis pas en automatique voilà j'étais passé en séquentiel sans faire exprès oh là là ça va être la galère j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que j'ai pas roulé alors il s'est passé plein de choses depuis la, la dernière vidéo Eurotruck qui est sortie dimanche hein. ça c'est clair entre temps pour ceux qui m'ont suivi en live ben, vous savez tout ce qui s'est passé donc déjà dans un premier temps bah la caméra qui est de retour La liste des modes que j'utilise d'ailleurs Juste petite parenthèse je vous l'affiche Parce que c'est vrai que vous l'aviez demandé euh, Donc euh, donc je vais vous l'afficher Attendez il y a un point d'interrogation à gauche Alors si déjà on est là on va en profiter pour faire un petit détour Le trajet en plus il est super rapide hein. Le trajet il est super rapide Donc euh, ça mange pas de pain D'aller découvrir je pense une agence de recrutement Je pense Est-ce que c'est bien ça est-ce que c'est bien ça Je ne vois pas, je ne sais pas hein. ouais, une Ah oui c'est bon c'est écrit sur GPS C'est une agence de recrutement, ok très bien euh, Attendez je vais tenter un demi-tour On va pas se casser la tête Donc c'est bel et bien une agence de recrutement Bon c'est toujours sympa Là ça passe de ouf Voilà, donc comme ça vous avez la liste des modes J'ai rajouté du coup un nouveau mode Et je remercie Tim de me l'avoir euh, proposé le mode sud de France, qui permet donc de rajouter quelques villes dans le sud de la France, donc quand on sera de passage dans le pays, euh, dans notre pays, et eh ben ça va être plutôt sympa, voilà. Donc je peux déjà, d'ores et déjà, vous montrer, j'évite de m'arrêter. Hop, excuse-moi frérot, bah t'es complètement con, hein. là c'est de ta faute. Hein. Si tu m'as rentré dedans, tu me voyais très bien arriver. Eh, ils sont un peu bizarres ici, on est d'accord qu'ils... Ils ont une façon de conduire euh, qui m'échappe Bref donc je vous montre quand même sur la map Là où on est donc on est à Zagreb euh, Et on va à Banja Luka. Donc ça je suis sûr que c'est en Croatie Je crois qu'on est en Slovaquie actuellement Et euh, voilà on a Marseille, Nîmes euh, En fait je sais pas c'est quoi les villes qui ont été rajoutées Mais en tout cas voilà pour le mode sud de la France bah, le sud de la France a été refait Bon déjà Saint-Alban du Rhône je pense que ça a été ajouté Parce que ça ne me dit rien mais du coup voilà vous avez à peu près l'idée La caméra est là, elle est pas là-bas Donc voilà merci team, donc nouvelle caméra euh, La Logitech, euh, je sais plus c'est quoi le modèle Mais je vous la présenterai dans la vidéo setup que je ferai euh, Et franchement, bah matez-moi Bon après c'est du fond vert Donc le fond vert fait pas pareil peut-être Mais Donc peut-être que vous sentirez même pas de différence Mais la qualité elle est tellement bien Elle est mille fois mieux et euh, je peux vous dire que en live ou dans les vidéos justement où il n'y a pas de fond vert On sent la différence et c'est que du bonheur Donc j'ai changé le décor derrière Pour ceux qui me suivent en live vous l'avez déjà vu Pour les prochaines vidéos qui ne sont pas en fond vert Vous allez le voir Et, euh... et puis d'ailleurs vous aviez été en majorité euh... de 20 Puisque vous avez compris ce, que euh... ce dont je vous parlais Dans la précédente vidéo Eurotruck En fait c'est un bureau électrique que j'ai acheté et euh, clairement c'est le meilleur investissement alors évidemment euh, pour jouer euh, à des jeux de simulation je suis assis mais euh, pour le reste du temps quand je fais du montage vidéo quand je bosse ou quand même je joue je suis quand même assez souvent debout et ça me permet d'alterner entre debout et assis ça me permet de bouger et de pas arrêter mes activités voilà comme je, je passe quand même beaucoup de temps bref donc c'est vraiment génial euh, je me tiens de plus en plus droit en plus c'était le but en hein, toute façon mince Merci frérot, c'était le but hein. c'est qu'à terme euh, je puisse me tenir beaucoup plus droit parce que c'est vrai que putain c'est chiant quoi. Et voilà donc ça c'est vraiment cool et euh, ça permet de, de faire des belles dingueries sur l'anatomie le, le, humaine. <rire> donc, euh, donc voilà, on a fait donc des lives euh, lundi soir et mardi soir, c'était sur The Forest, merci à tous ceux qui, ont, qui sont passés et qui ont regardé ça. <rire> On remettra ça euh, Non je peux rester là Non il faut que je sorte On remettra ça euh, Bah j'imagine la semaine prochaine hein, Les lives The Forest En tout cas ce qui est sûr C'est que ce soir Au moment où cette vidéo sort Donc jeudi soir Ce soir Nouveau live 20h30 Et ce sera sur le jeu Hello Neighbor. Et donc je vous recommande vivement De rejoindre le live Parce que je crois Qu'on va vraiment s'éclater Putain ils sont indécis hein. Oh merde Oh merde On peut pas On peut pas y aller Attendez y a une voiture qui est avec moi là ah non c'est bon, on peut pas putain je suis débile Mais y'a que moi pour faire ça hein. Y'a que moi pour faire ça hein. Là si les gendarmes me voient je suis mort hein. On a pas le droit de faire ça hein. Attendez je vais me mettre à gauche c'est pas grave Regardez bien Je vais rattraper le tir Hop. Oh là là quel enfer Quel enfer J'étais tout content là avec mon télépass Ça passe Ça passe. Et franchement, je suis quand même, je suis quand même débrouillard. Hein. Hop, c'est bon. Est-ce que c'est bon mais Est-ce que, est-ce que le jeu fonctionne aujourd'hui On se foutrait pas un peu de ma gueule Ah, punaise Oh là, mais waouh le jeu se fout de ma gueule aujourd'hui, on est bien d'accord. Et là, du coup, je suis sur la voie tout à gauche. Quel débile! J'espère que personne va tenter une accélération de malade là. Voilà. Mon dieu la vache, désolé. Euh, bon, je laisse les pleins phares hein, parce que sinon on verra rien. Donc, euh, désolé pour les mecs en face. Hein. À un moment donné, faut pas non plus se... On se fout tellement de ma gueule aujourd'hui. Euh, bref, donc euh, oui, hello neighbor ce soir en live. Euh, je. Voilà, je vais vraiment bien crier, je crois. Et en plus, du coup, comme je suis. Euh... N'est-ce pas? ça risque d'être assez folklorique euh, voilà tout simplement bref et aussi alors très important les gars je sais que euh, quand j'ai acheté euh, un, le casque de réalité virtuelle donc euh, début de l'année et que j'ai fait pas mal de vidéos dessus où j'ai testé un petit peu ci et ça des expériences en réalité virtuelle euh, ça vous avait bien plu surtout quand c'était du Euro Truck alors après voilà ça vous a donné la gerbe c'était pas terrible la qualité elle est pas ouf sur Euro Truck euh, et donc je sais qu'il y en a qui, qui peuvent être un peu mitigés quand ils voient des vidéos euh, en réalité virtuelle et ben les gars sachez que demain à 16h, demain vendredi 16h vous devez regarder cette vidéo qui va sortir, la vidéo elle dure 6 minutes frérot ou 7 minutes donc déjà il n'y a même pas de pub euh, découpé dans la vidéo mais bref la vidéo je découvre un jeu en vr qui s'appelle propagation propagation c'est un jeu d'horreur d'accord c'est un jeu d'horreur mais en fait vous allez être dans l'ambiance et vous allez surtout vous péter mais les gars des méchants de c'est à dire que concrètement j'ai eu la peur de ma vie j'ai eu la peur de ma vie et vous ça va pas vous faire aussi peur que moi vous vous allez juste vous péter une barre en me voyant et vous allez voir aussi ma vraie nature en fait c'est un jeu je vais pas vous spoiler hein, c'est tout con vous allez voir mais j'étais tellement dedans, frère, en VR, c'est du génie, c'est la première fois que j'ai eu aussi peur, pour de vrai, donc la vidéo elle, elle dure pas longtemps, elle est bien montée et tout, mais j'ai eu très très peur, au début vous allez voir c'est rigolo, c'est tranquille, même, euh, il se passe rien, et après, au milieu de la vidéo et à la fin, vous allez très vite comprendre ce qui va se passer, là je me suis dit, je suis en danger alors que c'était un jeu hein, bien évidemment donc vraiment regardez ça demain, demain à 16h les gars la vidéo euh, du vendredi et euh, par la suite je vais faire euh, d'autres vidéos vraiment en, en VR comme ça je vais découvrir plein de jeux VR euh, si les développeurs veulent collaborer avec moi et euh, voilà pour voir un petit peu à droite à gauche les, les jeux VR qu'il y a je vais clairement faire plein de vidéos euh, découvertes VR euh, comme ce que j'avais prévu à la base mais que j'ai encore pas eu l'occasion de vraiment faire et là comme j'ai le setup qui se lève et tout c'est juste parfait Enfin, vous allez voir c'est juste, euh, juste du génie donc j'espère que vous allez kiffer les gars je compte sur vous pour regarder cette vidéo vraiment ça me ferait très plaisir et voilà je, je vous en serai très très très reconnaissant voilà et si ça vous plaît pas c'est pas grave vous me direz que ça vous plaît pas mais vraiment avant de dire que ça vous plaît pas regardez la vidéo parce que ça au premier abord, ça peut ne pas vous intéresser Mais clairement, euh, une fois que vous êtes dedans Et que vous avez compris que c'est marrant <rire> Bah ben là vous allez dire Ah oui, en fait c'est sympa ce genre de vidéo Je le sais parce qu'il y a beaucoup d'abonnés Et je vous en remercie, il y a beaucoup d'abonnés qui étaient réticents à propos des autres vidéos Eurotruck Parce que je fais des vidéos Eurotruck et je fais d'autres types de vidéos Et il y avait des abonnés qui ont franchi le pas Et qui ont regardé d'autres vidéos que Eurotruck Et résultat, ils regardent toutes mes autres vidéos Et je vous en remercie énormément Donc vraiment il faut franchir le pas Et une fois que vous l'aurez franchi vous allez être en mode... Ah ouais En fait, Mkolo, il est bien aussi euh, dans d'autres trucs. Bah oui, <rire> je fais pas que du Eurotruck. Mais donc voilà, vraiment, je compte sur vous. C'est la fin de, de l'auto-promotion. Mais euh, voilà, que du bonheur. Moi, j'ai kiffé faire cette vidéo, euh, le montage et tout. Même si, euh, comme dit, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Alors, on va passer la frontière. Donc là, il faut pas déconner. Hein on va éviter de se tromper comme tout à l'heure avec le péage. On prend bien la voie réservée au camion. On va faire la vérification des papiers. J'ouvre la fenêtre, évidemment. Hop Voilà ceci dit euh, ceci dit ceci fait euh, ça fait euh, ça fait plaisir bon euh, j'ai soif bon, je vous le dis j'ai soif pour ceux que ça intéresse mais je ne peux pas boire parce que j'ai sucé tout à l'heure ah, j'ai bien sucé comme il faut <rire> ah oui pour le mal de gorge oh là là ah je vous vois venir toujours hein. vous êtes vraiment des cochons bon donc voilà croatie Croatia. nice attendez c'est l'heure de la miniature et du coup je crois qu'on vient de quitter la Croatie et qu'on va en Slovaquie du coup. Euh Attends là c'est écrit avec les caractères euh... idylliques. Non pas idyllique. Je sais plus, on avait appris ça justement en live lundi soir, il y avait un Ukrainien qui avait rejoint le live donc gros big up à toi d'ailleurs si tu passes par là. Mais il y avait un ukrainien, c'était super sympa. Et euh. Et du coup j'avais appris le, le nom des. de, de comment on écrit les caractères là. Et du coup j'ai oublié du coup j'ai dit idyllique hop on y va et du coup on est où hein on est en welcome to Rosnia bon bah on saura pas voilà donc soit je suis en Croatie ou soit je suis en Slovaquie en tout cas c'est l'un des deux euh, et, euh, et c'est voilà, le, le, le transit se fait entre les deux pays bref donc voilà, merci aussi, hein, vraiment, euh, donc j'ai regardé tous vos commentaires sur la vidéo de dimanche d'Eurotruck, forcément, et, euh, et enfin, ça, ça fait plaisir, du coup, vos réponses concernant la webcam, parce que je vous ai demandé si vraiment ça vous perturbait ou pas, le fait que je ne mette pas la caméra sur la vidéo truck. Et en fin de compte, alors, forcément, chacun a ses préférences. Et en majorité vous aimez bien quand il y a la caméra Parce que vous me voyez en direct avec mes réactions ici et ça Donc ça je suis bien d'accord Mais en soi, et ça c'est cool Ça vous perturbe pas tant que ça Parce qu'à l'époque, ça perturbait beaucoup hein. Et là ça perturbe pas beaucoup Donc si jamais je mets pas ma caméra de temps en temps euh, bah, Ça peut être ça peut être sympa si ça vous va du coup Donc ça c'est cool Ça c'est cool, 2,17€ 98€ 98 Je ne comprends pas comment c'est aussi cher Pourtant j'ai vraiment mis un mode euh, où normalement les stations essence sont réalistes. Enfin, les prix des, de, du gazole et tout, c'est. Et là, ça n'a pas l'air. Enfin, on, on verra quand on ira en France. On verra en France quoi, à, à quel prix sont les, les stations et on verra. On verra si c'est réel ou pas. Parce que c'est vrai que bon, ça paraît quand même un peu, un peu beaucoup là. Même si du coup... Euh, c'est la fin de l'abondance les amis, c'est la fin de l'abondance. Et oui, d'ailleurs vous savez ce qui me fait marrer avec ça euh, Bon pour ceux qui ont suivi mes lives, je l'ai beaucoup dit, hein, la fin de l'abondance. Mais euh, lol, et... Euh, bah oui, et... Euh, <rire> je suis chiant. <rire> Mais ce qui me fait marrer c'est que Abondance, maintenant j'ai le droit de le dire, et eh ben, c'était le village dans lequel on était, quand on était en vacances en Haute-Savoie, au lac Clément. Voilà, on était à Abondance. La chapelle d'Abondance, à côté. Voilà c'est stylé Du coup ça m'a rendu nostalgique quand euh, notre cher ami Emmanuel euh, Voilà Il faut toujours trouver du positif dans le négatif de toute façon Bon c'est sympa alors voilà comme dit, c'est du, du trajet nocturne euh, Bon on prend quand même pas mal d'autoroute. Après voilà le but du jeu vous voyez c'est que euh, le trajet est quand même ultra court euh, Je voulais vraiment pas faire un long trajet surtout dans l'état où je suis et, euh, et surtout je me suis fait en fait euh, Avoir Je voulais pas faire un trajet de nuit à la base J'ai pris mission rapide et à chaque fois j'oublie de remettre le jour Et après c'est trop tard quoi C'est à dire quoi ENP Oh là là je me suis mis dans un bourbier encore Ça veut dire quoi ENP Ah je veux bien que vous me dites La voie que je viens de prendre qu'est-ce que c'est que ce bordel Mais bref Bref bref bref Je voulais pas faire la mission comme ça et le problème c'est qu'après Si t'abandonnes la mission bah t'as des frais de pénalité Donc euh, pas le choix il faut que faut qu'on assume déjà qu'on a pas beaucoup de thunes donc voilà euh, pour le moment c'est vrai qu'il n'y a pas de live euro truck hein, ça c'est clair vous l'avez vu peut-être que la semaine prochaine je ferai des live euro truck je ne sais pas. en tout cas moi ce qui est sûr je vous le dis de vous à moi de moi à vous c'est que clairement bah voilà là The Forest et le Nibor, les lives que je fais actuellement ça me fait kiffer de ouf et euh, ça me permet de streamer debout et c'est ça mon plus grand plaisir pour le moment donc c'est pour ça faut pas m'en vouloir qu'il n'y ait pas de live euro truck pour le moment mais euh, il y en aura de nouveau après voilà je fais des vidéos euro truck à côté donc euh... Alors, normalement, tout le monde devrait être relativement content et, euh, et voilà, donc ça fait plaisir. Moi, là, je me fais kiffer donc euh, on se fait kiffer ensemble. Monsieur a du mal à me doubler derrière. Monsieur est sur la voie de gauche mais ne veut pas me doubler. Ah bah parce que c'est limité par exemple à 60 km h Ouais, c'est un bon exemple. Et bah, je vais rester sur la voie du milieu. Et normalement c'est pas réaliste hein. Normalement la barrière elle est censée euh, Tu vois elle est censée être molle hein. Ah bah je suis passé à travers la barrière carrément Tu sais Ok Pourquoi pas Bon on fait que de passer des, des checkpoints hein, depuis tout à l'heure c'est un truc de malade Bon Jaluka, On y arrive On y arrive on y arrive alors, vous savez quoi On va faire ça très simple. C'est vous qui allez décider parce que clairement, j'ai pas spécialement envie de me prendre la tête. Vous me dites, la prochaine vidéo Euro Truck, donc qui sort samedi, je crois. Ouais, ça doit être samedi. Vous me dites, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme trajet Parce que concrètement, on va reprendre une mission rapide. Concrètement, on va reprendre une mission rapide. Donc vous me dites, soit vous avez une idée typique du transport que vous voulez qu'on fasse, genre une marchandise spéciale, vous me dites laquelle Ou soit vous me dites, le pays ou le trajet à faire par exemple si vous voulez qu'on fasse en France, on fait en France. Vous me dites, euh, pas à l'autre bout du monde non plus parce que bah, forcément j'ai pas encore tout débloqué donc euh, ça va être terrible. Mais vous me dites en fait ce que vous, ce que vous voulez, qui, euh, voilà, ce qui vous intéresse pour la prochaine vidéo comme trajet ou comme livraison, voilà, comme mission. Vous me dites ce que vous voulez qu'on fasse et, euh, et on le fera. Donc, voilà je vous laisse me dire en commentaire. Comme ça je suis sûr de, de faire un truc sympa quoi. Je pense que c'est comme ça qu'on va fonctionner. Euh... T'inquiète, je sais ce que je fais. Il fait nuit, de toute façon, donc... Euh... C'est pas une excuse valable, hein. Euh, je... <rire> c'est un rond-point, ça, voilà. Donc, il faut que je reste euh, à l'extérieur. Regardez bien la police. Ah là là, les policiers, hein. Ah, c'est plus que c'était, hein. Ok, j'ai deux tensions, hein. clairement. J'ai deux tensions, frérot. Ne pas conduire euh, sous l'emprise de médicaments. Et euh, voilà. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Ah, mais c'est vrai, j'ai un, un ralentisseur là, j'avais oublié. Ah putain. Je redécouvre le jeu à la fin du jeu, quoi. Le feu orange, parfait. Ouais, excuse-moi, j'ai fait les appels de phare, mais je vois rien aussi. Euh, on voit rien, frérot. Ah, c'est vraiment de la merde des livraisons de nuit tu sais et après moi dès le début de la vidéo je faisais genre que j'avais fait exprès que nini on voit absolument rien c'est même pas beau et on sait pas où on doit aller c'est là ah c'est là oui Voilà M On est bien arrivé Attendez on n'a pas encore euh, fait la manœuvre. Hein. Ah bah quand même hein. En plus on voit rien c'est ça ce qui est génial Ça se trouve il y a un grand tronc d'arbre on le voit même pas C'est complètement con C'est complètement con ce qui se passe Et pourquoi on livre du gasoil ici C'est complètement con aussi <rire> Bah je vois rien ça sert à rien de faire genre Je sais même pas où je dois aller Euh, messieurs, dames, vous m'en voudrez pas Ah oui Vous m'en voudrez pas qu'on se la fasse en, en vue extérieure hein. Par contre il faut tourner hein. Ouais d'accord J'ai bien compris que, que je suis un, que je un débile Ouah j'ai failli me prendre le truc hein. Allez Oh la galère Ah, oh, je suis dans un bourbier frérot Mais pourquoi tu recules pas Oh il a, il a du mal hein Mais pourquoi je fais ça Pourquoi je fais ça Ça y est, je panique Ah on est en pente Je peux plus reculer les gars Je peux même pas reculer Mais frérot, je peux même pas faire une manœuvre <rire> Je peux même pas faire une manœuvre Je peux même pas reculer Là j'avance Mais putain mais on dirait que tu twerk Mais quel enfer Pourquoi j'ai du mal comme ça je ne sais pas Bon oh. J'ai pas compris, j'ai dû appuyer sur une touche ou je sais pas. Très bizarre. Bon, euh, les amis, ceci étant dit, ceci étant fait, on a fait la livraison. Euh, là, j'ai pas compris. J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Je suis preneur de tout, de tous vos trucs. Alors niveau 10, on va prendre matière, euh, voilà, hop, formation, tac, bam, voilà. Comme ça, c'est plutôt pas mal. 33 000 euros. Si je regarde la banque, après, j'ai pas roulé entre temps, les gars. Donc euh, normalement, il n'y a pas grande différence par rapport à la dernière vidéo, mais je me souviens plus. Bon, on est bientôt à la fin. Ça va aller, quel enfer, on s'est vraiment mis dans un... On s'est vraiment mis dans un bourbier, les gars. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. Encore une fois, désolé, malade, toi-même, tu sais, je suis malade. Euh... <rire> je vais rien dire de plus, frérot. Des bisous.